Bonjour, j'ai commencé chez Sarah Ferlinux Linux en étant stagiaire en développement mobile. Puis euh, à la fin de mon projet, j'ai souhaité euh, m'investir un peu plus dans, dans le département innovation digitale et participer à son amélioration continue. Puis euh, à la fin de mon stage, j'ai été embauchée en tant que chargée d'amélioration continue et très très vite après, je suis passée directrice du département innovation digitale chargée de transformation organisationnelle. Et cette composante-là euh, est très importante pour moi parce que je souhaite, je souhaite pouvoir continuer à euh, améliorer au quotidien le travail, de, enfin, le quotidien de mes collaborateurs. Actuellement, je m'assure que tout se passe bien côté opérationnel, autant avec les développeurs qu'avec les chargés de projet. Puis je m'assure en même temps que tout se passe bien côté finance et qu'on soit dans le positif. Je m'occupe du recrutement, mais aussi euh, d'apporter de nouveaux projets à l'équipe. Puis tout ça, je le fais en collaboration étroite avec chacune des personnes de mon équipe pour pouvoir proposer la meilleure offre possible à chacun de nos clients, tout en leur garantissant un taux de satisfaction élevé. Globalement, en travaillant sur l'amélioration continue de mes équipes, je travaille aussi à augmenter la satisfaction clientèle parce qu'en effet, un employé heureux est plus susceptible de rendre un client heureux. Mon plus gros défi actuellement est de créer un environnement propice au développement professionnel de mes équipes pour que eux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes face à nos clients. Mon second défi est de pouvoir prendre du temps pour améliorer continuellement nos pratiques, nos pratiques, nos manières de travailler, nos manières de fonctionner et notre satisfaction client.